Eh bien, salut tout le monde, c'est nuit. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de quoi On va parler du mode moine psychédélique. Du coup, probablement, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez déjà vu la vidéo du mode moine, où j'explique théoriquement c'est quoi le mode moine, etc. Je parle un petit peu du mode moine psychédélique. Je vous avais dit que cette vidéo arrivait... Elle est là, elle est dans les bacs, vous êtes en train de la regarder, et je vous laisse dans les commentaires, euh, dans la description, plutôt, enfin bref, genre, il y a la vidéo sur le mode moine, pour ceux qui sont curieux de comprendre la théorie. Mais en résumé, on va dire que c'est une période où on va s'isoler socialement, partiellement, et enlever toutes les activités qui nous prennent du temps, comme traîner sur le téléphone, comme des trucs comme ça, pendant une certaine période de temps donné. voilà. Voilà. Du avant que ça commence vraiment, je tiens à vous préciser que cette vidéo n'est pas une incitation à la consommation de quelconque substance légale ou illégale. Voilà, que ce soit bien clair entre nous, et que les substances psychédéliques ont beau avoir un intérêt qui peut être thérapeutique, etc., elles comportent aussi des risques qui, qui peuvent varier d'un individu à l'autre, et d'une dose à l'autre. Du coup, ça a été quoi exactement pour moi bah, Ça a été deux semaines où je me suis énormément focalisé sur moi-même. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant les neuf premiers jours où j'ai micro-dosé Du coup, dans mes souvenirs, je n'ai pas pris beaucoup de notes. Hein. Je ne pensais pas que j'allais faire une vidéo dessus. J'avais micro-dosé six jours sur neuf jours. Du coup, c'est pas mal. Les protocoles en général de microdose, ils vont micro-doser plus un jour sur trois. Ça, c'est plus James Fadiman dans sa théorie. Sinon, Paul Stamets, lui, microdose 4 à 5 jours sur 5, mais des, des champis, C'est pas pareil. Et là, j'avais microdosé. Euh, du San Pedro, du Wash de la mescaline, et au final c'est un cactus qui est, qui est comme le Peyote, juste il ne ressemble pas au Peyote au final, mais les principes actifs à l'intérieur sont au final euh, identiques, c'est de la mescaline avec quelques alcaloïdes très très légers qui vont modifier légèrement les effets comparés à la mescaline pure, voilà euh, les microdoses que j'ai pris, j'ai pris des microdoses assez élevées, c'est-à-dire dans les microdoses, on essaie de rester à 10% du dosage, de ne pas dépasser 10% d'une dose moyenne. Euh, là, j'étais plus dans la zone des 20%. Du coup, j'étais dans des grosses microdoses. Et je pense que euh, pas tout le monde peut gérer euh, des psychédéliques sur certains termes, etc. Voilà. Quelles sont les limites exactement Il n'y a pas énormément d'études sur ça. Il euh, y a des gars extrémistes de fou comme Terence McKenna qui vont dire sur un mois, tu peux bouffer autant de champi que tu veux, YOLO. Il y a d'autres gens qui vont dire oui, euh, moi je tripe une fois par an, une fois tous les mois, une fois truc. Au final, il n'y a pas vraiment de fréquence, mais juste c'est clairement quelque chose avec lequel il faut faire attention, surtout quand on est débutant. Et voilà, du coup, sur les deux semaines, les neuf premiers jours, c'était des micro-doses pendant six jours sur les neuf. Puis, j'ai fait une période de quelques jours où je n'ai pas, pas du tout micro -dosé. Au final, ça m'avait tellement impacté les microdoses que j'étais dans le même mindset. Et après cette période, tout simplement, bah, j'ai fait un jeûne de trois jours et j'ai tripé à la fin du jeûne de trois jours au, au LSD avec une microdose de, de, de cactus, justement. Du coup, au final, c'était quoi exactement le mindset À ce moment-là, euh, en termes d'alimentation, j'étais euh, purement végétarien. Je ne mangeais pas de junk food, de sucre ou quoi que ce soit. Parce qu'en soi, avec le cactus, c'est conseillé dans le diet d'être relativement végétarien. Après, c'est un diète qui n'est pas censé être aussi strict que le diet. De la... ouais, vrai, comme j'ai dit, j'ai mangé végétarien. C'est bah, un animal que j'ai tué moi-même. Voilà. Enfin, les, ouais, les humains, c'est des animaux. Ouais. C'est bon. Hmm. qu'est-ce que je faisais? Je méditais souvent dans la bougie. Il faut pas parler à bouche ouverte. Vous, vous attendez que je mâche. C'est chiant, hein De ouf, hein? Bientôt finir. C'est bon, y a mis du poivre, j'aime bien le poivre. Je méditais beaucoup durant cette période. Je méditais déjà pas mal avant, mais je pense que c'était vraiment une période sur ces deux semaines où la méditation, c'est un truc que facilement, je pouvais essayer de me focaliser dessus 4 à 6 heures par jour. En plus de la méditation, je pratiquais beaucoup la respiration holotropique. Du coup, ça, c'est sûr que je vous en ai déjà parlé. Je vous en ai juste parlé dans la vidéo sur... Euh, dans MDMA Solo. Et c'est quoi le concept C'est de respirer en donnant des coups de ventre. Du coup, c'est des contractions abdominales qui vont faire des respirations qui, en général, sont assez rapides. Du coup, avec la bouche, c'est la respiration du, du... comme des chiens. Genre... Et euh, du coup, avec le nez, bah, c'est pareil. Sans la bouche, c'est... Et pour ceux qui sont vraiment curieux... Bah, Demandez-le moi en commentaire et franchement je vous fais une vidéo dessus La théorie, la pratique Et euh, franchement si vous êtes beaucoup à demander Vous avez la vidéo dans, dans très peu de temps Voilà, voilà En termes de méditation, bah, en général je me mettais en position du lotus Et je faisais principalement ça à l'extérieur, en nature Parce que clairement le, le cactus et les psychédéliques en général Ils donnent envie d'avoir ce contact avec la nature Ouais, ouais, je fais, je fais ça pour contact Je ne sais pas vraiment utiliser le langage corporel et euh, sinon, je méditais aussi chez moi, et quand je méditais chez moi, c'était avec la bougie. Du coup, ça, c'est quelque chose que j'ai même fait ce matin, c'est une habitude que j'adore. C'est euh, dès que je me réveille, je vais prendre une bougie, je vais, euh, première chose dans la journée, avant de toucher mon tel, quoi que ce soit, je prends une petite bougie, je la pose, je la pose devant moi, je l'allume, et je médite avec, voilà. Euh, en fonction des périodes de ma vie, des fois, je vais méditer juste trois minutes, des fois, je peux rester deux heures jusqu'à la bougie s'éteigne, voilà. Première chose, dès le matin vraiment que la méditation avec la bougie elle a d'énormes intérêts, elle permet de se focaliser, la beauté de la flamme permet de rester captivé. Et j'ai même fait des recherches comme quoi ça pourrait améliorer la vision. Voilà, enfin, sur moi, ça a marché, j'ai gagné un demi-point pareil, parce que de base, je suis mieux, puis je suis toujours mieux, je suis mieux, moins mieux, c'est déjà ça. Et voilà, méditation avec la bougie, ça j'aimais beaucoup. Et voilà, passer du temps dans la nature, du coup, je traînais dans les parcs, dans les forêts. Euh, vous allez trouver ça chelou, mais aussi dans les cimetières, les cimetières abandonnés. Bon, quand je dis ça, j'imagine que pour certains, ça doit avoir l'air grave glauque, grave chelou. Mais en général, les cimetières, bah, c'est un endroit où il y a énormément de végétation. Et la beauté de la chose, c'est aussi que les plantes et tout, bah, elles naissent des cadavres, en fait. Genre, en plus, c'est beau, parce que concrètement, le cadavre, il se fait bouffer par des vers. C'est moins romantique, charmant, alors que des plantes, des belles fleurs. En plus, il y a des belles fleurs, moi, je trouve, qui poussent dans les cimetières. Je ne sais pas pourquoi, peut-être... Euh je sais pas peut-être on est plein de d'engrais en fait je ne sais pas je pense que ça doit être ça et aussi le fait de de méditer sur la mortalité c'est-à-dire euh, un des, euh, au final c'était même pas prévu c'était juste que dans la forêt où je me baladais euh, euh, voilà il y avait juste un, un cimetière juste à côté et au début je suis passé je faisais jamais attention mais là vraiment je me posais euh, genre euh, juste devant et je méditais et je pouvais me poser vraiment longtemps à juste vraiment voir la beauté de de, de, bah, de la mortalité de la vie je sais pas comment expliquer genre on essaie tous de fuir le fait qu'on va mourir un jour et on essaie de ne pas y penser, alors que c'est beau de se dire qu'on est éphémère, qu'on n'a qu'une vie. Et euh, voilà, c'est vraiment bien. Le silence, j'essaie beaucoup de faire ça. C'est-à-dire quand j'étais chez moi, je mettais, en général, je mettais en général de la musique. Du coup, bon, j'essaie d'adapter la musique un petit peu à l'ambiance dans laquelle j'étais. Et voilà, mais sinon, à chaque fois quand j'étais dehors, j'essaie vraiment de me focaliser sur le silence. On dit que le, le silence, c'est la parole de Dieu, que ce soit dans les religions ou dans les mystiques. Et clairement, voilà, j'essayais de faire vraiment le plein, le plein de silence, le plein de plongée en profondeur. Et je m'étais aussi isolé pas mal, c'est-à-dire que je pense que sur les deux semaines, j'ai dû voir aucun pote à moi. Et j'utilisais clairement pas les réseaux sociaux, j'ai dû juste parler à vraiment quelques proches à moi. Mais sinon, je me suis vraiment isolé pendant une période de deux semaines. Clairement, ce n'est pas long et, euh, et dans ce genre de période, ça fait du bien parce que tu n'as pas envie de forcément être touché par la, la pollution sociale qui est autour de nous. Je pense qu'il y a beaucoup ici qui sont d'accord qu'on est dans des sociétés assez, euh, assez fucked up et qu'au final, les vibrations qu'elles ramènent, etc., ce n'est pas vraiment des choses qu'on va avoir, surtout quand on est euh, tripé ou micro-dosé. Et l'écriture. Moi, moi j'écris beaucoup. J'ai commencé à écrire il y a... 4-5 ans, j'écrivais pas du tout avant, et, et voilà. Et depuis j'adore vraiment écrire, je trouve que ça permet énormément de poser ce qu'on a dans l'esprit, parce qu'au final, notre esprit ne peut pas gérer deux idées en même temps, c'est rare, genre le fil des pensées, c'est une pensée après l'autre, du coup comment comparer les choses, comment voir les choses, comment exprimer les choses, l'écriture ça aide beaucoup, l'écriture ça aide beaucoup, et en plus c'était une période où j'arrêtais l'alcool et le tabac, du coup l'alcool j'avais déjà pris la décision d'arrêter dans ma tête 3-4 mois auparavant, mais j'avais dû boire très peu sur cette période, genre 2-3 bières une fois dans le mois, mais vraiment, je voulais sortir ça de ma vie, parce que clairement, c'était tellement de molécules, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de molécules plus intéressantes que l'alcool, je vais faire ça, pourquoi Parce que c'est légal et tout le monde fait ça Non, wesh, euh, réveillez-vous en fait. Et voilà, et le tabac, du coup, j'avais déjà arrêté la cigarette depuis plusieurs mois, mais j'utilisais encore le tabac naturel, euh, honnêtement, je pense que le tabac naturel est dix fois mieux que le tabac industriel où tu as des centaines et des centaines d'additifs, des poisons, des trucs que vraiment... Tu n'avais même pas envie de savoir c'est quoi. Et voilà, Mais je me suis dit que même le tabac naturel, j'avais envie de m'en détacher parce que la conclusion à laquelle j'étais arrivé, c'est qu'au final, j'ai eu une addiction de plusieurs années au, au tabac, etc. et que je ne peux même pas vraiment, à mon avis, utiliser le, le tabac pour ses, pour ses vertus clairement c'est une plante qui a des vertus, c'est les, les indiens d'Amérique c'était leur plante la plus sacrée, ils, ont, ils avaient même accueilli les colons avec euh, avec le tabac pour euh, voilà et au final ils se sont fait tabasser du coup c'était pas vraiment le bon plan et du coup pendant ces périodes j'essayais aussi, aussi beaucoup de danser ça veut dire euh, au final c'était quoi une journée type c'était je me réveille, je me pose devant la bouche un petit moment, euh, je sors un couteau, je découpe euh, 3 à 5 cm de cactus je le bouffe, euh, j'enlève la peau avec les mains, les épines avec les mains, je le bouffe à l'arrache. Euh, puis, je sors de chez moi. Je sors de chez moi, en général, je prenais un, un petit pet. Du coup, évidemment, je roulais, euh, je roulais sans tabac. Du coup, euh, c'est possible, oui, c'est clairement possible de rouler sans tabac. J'ai des vidéos sur ça pour ceux qui ont curieux et tout. C'est la plus gros, grosse erreur du monde de fumer du cannabis, avec le tabac. Ce qui fait que tout le monde a un avis biaisé sur le cannabis. Très peu sont ceux qui le consomment tout seul. Et au final, je roulais quelque chose de, de, de on va dire, euh, à peu près cette taille au final. Et, euh, et au final, ça me durait au final, toute la journée. C'est-à-dire, je sortais de chez moi peut-être à 10h, 11h du mat, et je pouvais rentrer chez moi jusqu'à la tombée de la nuit. J'étais, au final, je me baladais euh, de parc, en forêt en parc, en forêt, en cimetière, et euh, voilà, je savais qu'il y avait des points d'eau dans la rue, je partais euh, boire, J'aime trop l'eau, je buvais beaucoup, clairement, genre, je buvais en plus particulièrement pendant, j'aime trop boire, moi, j'aime trop, euh, en parlant d'eau, bien sûr, oui, oui, oui, oui, voilà. Et je me rendais compte, j'avais des connexions de malade avec les arbres au fur et à mesure, -à que je me rappelle vraiment, au final, j'avais pris mes habitudes et il y avait un coin de la forêt où je me posais, où il devait y avoir 12 arbres et chaque arbre je le connaissais je pense que je leur avais même donné des prénoms qui... enfin des prénoms genre... pas vraiment mais comme si je m'étais attaché à eux et j'avais vu une énergie dans chaque arbre et au final je partais dans des délires, je faisais des câlins aux arbres je dansais au milieu des arbres au final je partais dans des délires où je sais pas, c'était entre la danse et je pense des trucs, des, je sais pas des katas de, de karaté, de taekwondo des trucs qui me venaient euh, naturellement de... de de l'intérieur, et, euh, et voilà, c'était, chez moi j'essayais, et même dehors j'essayais d'éviter les, les miroirs et le temps, c'est-à-dire j'essayais de ne pas du tout regarder l'heure ou de demander l'heure, jamais jamais, et ni de voir les miroirs, ça ce truc des miroirs c'est parce que dans les monastères ils évitent de mettre des miroirs, du coup je me suis dit clairement au final un miroir c'est quoi C'est une illusion, je vais voir au final ce que je veux voir, ou ce que mon subconscient veut voir, quel est l'intérêt de regarder une illusion, tout simplement voilà, après, bon, la plupart du temps, bah, comme je suis maintenant, je me balade de torse nu, parce que clairement, c'est trop bien de prendre de, le soleil dans ce genre de truc. Et voilà, et au final, je pense, des fois, ça m'arrivait de, de prendre des bâtons, de jongler avec et tout. Je me rappelle, une fois, un jour, dans la forêt, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait une connexion de fou avec les arbres. Genre, j'ai vraiment eu un arbre qui était comme en, en, en fluo et qui ressortait et qui m'envoyait une énergie, je sais pas. C'est dur à, écrire, à décrire ce genre de choses jongler aussi avec un bâton, ça j'aimais bien bon, j'imagine les gens qui me voyaient me balader dans la rue entre le parc et la forêt en train de jongler avec un bâton torse nu en, en claquette, ils ont dû se dire ce gars prend de la drogue et ils étaient probablement dans le juste, voilà et voilà, en termes de cannabis, je suis resté sur des dosages très bas, c'est-à-dire qu'au final, sur les deux semaines peut-être j'ai dû fumer l'équivalent de 1 gramme ou deux, c'est-à-dire qu'au final un, un, un joint, du coup au final, bon, c'est c'était ça, mais en plus, je mettais une petite pointe de, de cannabis. Du coup, les, les autres plantes, comme j'ai maintenant, ça, il y a quoi Il y a de la verveine, de la sauge, de la menthe, de la camomille, de la marjolaine, bref, plein de trucs. Et au final, bah, comment je fumais Je fumais comme ça, je vais vous expliquer. Une tasse Oui, bon, tout le monde, je pense, sait c'est quoi une tasse. Et après, la deuxième tâche je posais le pet, j'attendais qu'il s'éteint, je le foutais dans ma poche et je reprenais deux taffes une heure après. Du coup, au final, ça restait sur des dosages très très bas, quasiment, de la... quasiment du micro-dosing. Mais franchement, cette manière de fumer m'arrangeait de ouf. Et qu'est-ce que je consommais d'autre Je ne buvais pas de café, je ne buvais pas de conneries et tout, j'évitais le sucre, mais je prenais du thé. Je ne sais pas si vous voyez, mais je prenais au final des grains de thé. J'en mettais quatre dans ma poche par jour, je ne sais pas pourquoi je vais ce chiffre. Et de temps en temps, j'en un. On me dire pourquoi du comment bah, On vit dans une société où les gens ils carburent à la caféine, ils carburent au Red Bull et tout. Et clairement, dans le thé, ça c'est je pense du thé vert, il y a de la caféine, mais il y en a très peu, un dosage très bas avec de la l LTA, etc., qui va arranger les facteurs de stress. Parce que concrètement, le café, c'est du jus d'anxiété, on ne va pas se mentir. Et le fait de ressentir juste le boost énergétique à ce dosage-là, ça m'apprenait beaucoup. Ça m'apprenait beaucoup. Voilà, et sinon, j'aimais aussi me balader sur les doigts. Ça veut dire, euh, non, je n'étais euh, pas comme les gens qui font du parcours, qui sautent d'un toit à l'autre et qui sautent euh, genre, au milieu d'un vide à 100 mètres de hauteur entre deux toits. Non, je partais juste sur les toits parce qu'il y a beaucoup de soleil, tu as des jolies vues, personne t'embête. Et voilà, dès que je voyais un immeuble ouvert, je rentrais, je me posais sur leur toit et, euh, et je kiffais ma vie vraiment des fois je m'amusais bien genre, je me rappelle une fois je descendais les escaliers j'ai trouvé un tableau trop beau au milieu d'un immeuble que je connaissais même pas je suis resté deux heures à regarder le tableau genre des fois il peut il peut arriver des choses graves intéressantes voilà voilà et après pendant cinq jours j'ai pas du tout microdosé mais clairement le fait que j'ai eu une microdose avant je me sentais comme si j'étais microdosé du coup j'ai gardé à peu près la même routine peut-être j'étais un peu moins dehors et un peu plus à l'intérieur chez moi J'étais rarement dehors la nuit, c'est-à-dire les rares fois où j'étais dehors la nuit, je ramenais des bougies avec moi et j'étais tout seul la nuit dans un cimetière avec une bougie. Et c'était génial, franchement j'aime trop. Vous avez vu la manière dont je l'ai dit Il y a bien le petit côté dramatique. Et voilà, et après j'ai fait un jeûne à l'eau de trois jours, ça veut dire pendant trois jours tout ce qui rentre dans mon corps c'est de l'eau, concrètement c'était de l'eau. Et du curcumin, parce que le curcumin, j'avais euh, vu une vidéo d'un scientifique qui disait que le curcumin augmentait les effets introspectifs de psychédéliques. Et même en Ayurveda, le curcumin, il a, je pense que c'est l'énergie du feu. Et moi, j'aimais trop. Je tapais des grosses doses de curcumin et je me sentais comme, euh, comme les super saiyans, qui font ah « comme ça et ça part en, en cacahuète, voilà. Et le troisième jour de mon water Waterfast, bah, je me suis dit que j'allais triper. Du coup... Gros warning, en tant que débutant, tu n'es pas censé triper, sans avoir quelque chose dans le ventre. Et euh, même un water fast de trois jours, ce n'est pas forcément pour les débutants, même si trois jours, c'est archi tranquille. Il y a des gens qui fassent jusqu'à 42 jours, 42 jours, c'est clairement dangereux. Mais trois euh, jours juste à l'eau, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Mais clairement, pour un trip, ce n'est pas conseillé. ça veut dire euh, quelqu'un qui n'a pas l'habitude ou quoi, ou qui n'a pas le mindset qui va avec, tu peux tout simplement faire une chute de tension ou euh, un truc hypoglycémique ou quoi. Voilà, voilà. Le trip, comment ça s'était passé Journée classique, euh, réveil, euh, bougie, un peu d'écriture, un petit euh, sacoupe des cactus, et voilà. Et puis j'ai drop à un moment 150 microgrammes de 1 CPLSD. Du coup, 1 CPLSD, euh, pro-drogue euh, du LSD, qui euh, n'est pas dans la liste des substances illégales, je pense, actuellement en France. Après, bon, les lois varient beaucoup, et ça reste. Euh, enfin, voilà. Et c'est quasi identique. Les pro du LSD, la plupart sont quasi identiques, sauf certaines, genre la et etc. Et euh, je suis monté, on va dire, j'ai commencé à la monter chez moi. Puis je suis sorti, je m'étais juste posé dans une sorte de parc. Et j'ai commencé à, à méditer. Au fur et à mesure, je sentais vraiment que je plongeais. J'essayais de me focaliser sur le silence. Et il, y avait, il y avait des fois quelques sons de voiture, des trucs dérangeants, mais il y avait aussi des musiques d'oiseaux, des petits sons d'insectes, euh, des chats qui passaient. Et voilà, moi, j'essayais vraiment de juste méditer et de partir. Je j'avais tiré deux tafs au début, puis vu que j'ai senti que c'était un gros trip, j'ai mis le pet dans ma poche zipper et je l'ai oublié. Et euh, voilà. Et euh, tout ce que je me rappelle, c'est qu'au final, je partais, je partais au bout de... en plein Quand j'ai atteint le pic, il y a un gars que je croisais de temps en temps à base de Salut, ça va, qui bossait dans, dans le quartier. Et il vient, il me voit torse nu. Du coup, je pense qu'il voulait me faire une blague. Il m'a dit « Ouais, est-ce que tu aimes nager ?» Moi à ce moment-là, ça y est, il n'y a même pas quelqu'un qui pensait tout. Moi j'étais dans mon trip, puis il y avait un truc. Automatiquement, je lui répondais, je lui dis oui, je viens de nager. Il m'a dit, est-ce que ça dirait d'être maître nageur Il y a une place de maître nageur qui s'est libérée. Et moi dans mon délire, je suis trippé, je me dis, mais maître nageur c'est trop bien, tu peux nager quand tu veux. Du coup, je lui dis, bien sûr. Et j'ai pas compris si le gars était sérieux ou il rigolait. C'est-à-dire en termes de visuel, je voyais il taper des putains de sourires du joker, puis d'un seul coup, il avait l'air très sérieux. Et du coup, moi je suis que je à lui dire que j'étais archi chaud de devenir maître nageur tu vois. Et à un moment le gars il part, il me dit euh, ok truc, et je sais pas si le gars il part pour chercher le gars qui engage en maître nageur et tout, tout ce que je sais qu'à un moment je me dis putain j'ai rien du tout compris à ce qui se passe, et j'ai pas envie d'interagir socialement et je me suis barré en fait, c'est voilà, j'ai raté l'opportunité de ma vie d'être maître nageur, voilà. Mais après je me suis dit non maître nageur en vrai tu nages pas, t'es posé en haut d'un truc et tu siffles sur des gosses, genre c'est chelou comme job, mais euh, voilà voilà. Et après, je, pense que je suis parti sous, dans le parc, je me suis posé sous un arbre et euh, encore j'ai médité. Je pense j'avais mis de la musique et tout. Et euh, voilà, rien de très spécial. Je pense c'était quand même plus fort qu'un trip à ce même dosage-là si j'avais pas été dans les mêmes conditions. Et, et voilà, c'était rien de très spécial, je plongeais dans mes profondeurs, je sentais que c'était plus une sorte de mort de l'ego assez simple, dans le sens où j'avais passé une période assez en introspection, même beaucoup en introspection, du coup je n'avais pas forcément euh, des traumas qui allaient sortir de manière assez brutale, c'était plus des choses qui remontaient assez tranquillement. Et après, euh, j'étais parti, parti, je commence à marcher et tout, et, euh, et je croise, je croise quelqu'un que, que, à qui je disais bonjour de temps en temps, qui est en train de boire du thé. Et il m'a proposé de boire. Et sur le moment, je ne sais pas comment expliquer. Au début, je me suis dit euh, « Non, je ne suis pas censé truc manger et tout. » Mais il y avait quand même une part de moi qui me disait « T'es trippé. Peut-être il te faut un minimum de sucre pour euh, faire tourner. » Et du coup, quand il m'a offert le thé, je n'ai même pas réfléchi. Je me suis dit « Vas-y, c'est un signe de l'univers qui essaie de t'aider tout. » Et je bois juste deux, trois gorgées de thé bien, bien sucré. Mais juste vu que les quantités de thé que je prenais étaient hyper réduites et que je n'ai pas tout, touché du tout de sucre, L'effet était une dinguerie. Et là, le truc de fou, c'est que j'ai mis ma, ma main dans ma poche au moment où j'ai goûté le sucre et j'ai vu qu'il n'y avait pas Montel. Mais la peur de ne pas avoir Montel, elle arrivait au même moment que le goût du sucre. Et du coup, c'était comme une sorte de révélation qu'au final, dans Montel, je cherchais des plaisirs instantanés de par les notifications, de par plein de trucs. Et qu'au final, le fait d'avoir cette expérience, on va dire, avec le sucre, c'était une manière de se rendre compte que c'était une sorte de plaisir malsain, etc. Et du coup, je me suis juste dit, genre, euh, quand tu es tripé, tu te... enfin, moi, personnellement, je ne me casse pas la tête, je me dis juste que j'ai un problème, ok, est-ce que je vais mourir ou pas Non, on s'en fout. Du coup, je suis juste parti, je m'étais dit, si je ne retrouve pas mon tel, je ne reprends pas de tel avant longtemps. Et au final, je suis parti, tranquillement, j'ai retrouvé mon tel, il était à sa place, je l'ai pris, et voilà. Et clairement, juste le sucre, genre sous trip, où t'es hypersensible j'ai senti que c'était une dinguerie. Et, euh, et voilà et après quand je suis arrivé dans le parc j'ai vu des gars qui faisaient du skate et je me suis dit, mais il euh, y a plein de gens qui sont psychédéliques, ils apprennent hyper vite. Il y a des gens qui prennent des psychédéliques pour apprendre des langues en quelques jours et tout. Je me suis dit, vas-y, fais du skate. T'en as jamais fait de ta vie, t'as jamais vraiment essayé. Vas-y, du coup, je vais chez les gars que je ne que je connais pas, qui ont un peu plus jeunes que moi. Genre, je leur dis, est-ce que je peux essayer de skate Ils me disent, bien sûr et tout. J'essaie, j'essaie. Le gars, il m'explique et tout. Je commence à réussir à, à glisser un peu. Je truc, je truc. Et à un moment, je tombe, tu vois. Et la peur que j'avais de base, c'était tomber. Mais quand je suis tombé, c'était tellement rien. Genre, je suis tombé sur une cul, j'ai pas eu mal, à du tout j'ai pété de rire j'ai fait que pété de rire Mais tout ça la peur que j'avais depuis le début c'est ça genre quand on a peur de quelque chose c'est ça genre en fait il y a rien derrière et voilà et après je me rends compte que quoi je pensais que je connaissais pas les gars et je me rends compte qu'un des gars je l'avais jamais vu en vrai mais c'était un proche d'un proche à moi avec qui on avait parlé sur Facebook parce que mon proche nous avait mis en contact parce que justement, ce gars, il voulait découvrir les psychédéliques et il était venu me poser des questions sur comment ça marche, comment commencer, euh, ce qui m'inquiète, ce qui tout. On avait parlé pendant deux mois, il avait découvert et tout, puis voilà, j'avais perdu le contact avec lui. Et du coup, en plein trip, le gars, il me racontait, il me racontait ces trips qu'il avait fait, LSD, de CB fly et tout, les visuels qu'il avait eu. Moi, je trouvais ça trop bien que moi, je suis en plein trip et que quelqu'un qui trippe Bon, il allait triper probablement s'il m'avait pas croisé, mais qui a tripé sous mes conseils, me raconte les tripes qu'il a fait. Je trouvais ça trop bien. Voilà, voilà. Euh, après, je leur ai proposé de, de, de, fumer sur, de fumer avec moi. Ah, oh, incitation, nanana, bon, niquez vos races et, euh, et les gars, à un moment, ils, un, gars, il avait touché, un des deux gars, il avait touché sa pote, il était en mode « putain, on n'a plus de clope ». Je me suis dit « waouh ». Vraiment, j'ai pris le recul. En plus, j'avais arrêté le tabac de « waouh ». genre doit y avoir 10 milliards de fois cette interaction par an dans la planète. « Ah, oh, il n'y a plus de clope ». et genre « t'es en mode qui est un peu pas bien alors que c'est un truc que tu trouves partout ». Tu peux gratter une clope à la première personne que tu croises dans la rue. Et voilà. Après, quand je leur avais proposé de fumer, ils avaient dit, ouais, non, j'ai arrêté le cannabis, truc, et je fume des clopes. Bon, moi, j'avais essayé de décourager le gars pour les clopes, vu que j'étais dans le truc. Et le gars, il était dans un délire. Il m'a dit, ouais, moi, les clopes, je kiffe trop. Ma dernière clope, je vais le fumer sur mon lit de mort. Et voilà. Je pense que j'aurais été sauve. Je me serais dit, c'est un bolos. Et vu que j'étais sous les délits je m'étais dit, peut-être qu'un jour, ça ne sera plus un bolos. Voilà, voilà. Et, euh, et après, quand j'ai fumé le pet, je n'avais pas du tout fumé pendant quasiment tout le trip, depuis le début. Et j'avais juste fumé un tout petit peu. Et à ce moment-là, j'ai senti comme les effets du cannabis, mais de manière hyper douce, mais hyper subtile et forte en même temps. je c'était comme un voile sur mon corps physique qui se mettait. Et visuellement, j'avais comme un œil qui pouvait voir une sorte de monde invisible à travers, genre la matière noire ou je sais pas genre j'avais un œil qui voyait normalement enfin bon j'avais des visuels et tout mais rien de très poussé mais l'autre œil, techniquement je, genre, je voyais un truc sombre et invisible genre une sorte de monde invisible derrière les trucs ça m'a un peu fait flipper mais j'ai pris le truc comme quelque chose de positif et voilà et du coup au bout d'un moment la nuit elle est tombée je me suis un peu baladé et puis, je suis rentré chez moi, et là, j'ai mangé devant une bougie. Je pense clairement, après trois jours de jeûne, il ne faut pas manger n'importe quoi. J'ai oublié ce que j'ai mangé. Ça devait être des légumes, des fruits, un truc comme ça. Et j'ai mangé devant la bougie en essayant d'apprécier les plus petites sensations de goût. Et, euh, et voilà. Franchement, c'était complètement fou de redécouvrir le goût après trois jours sans manger sous trip. Et c'était vraiment, vraiment beau. Vraiment, ça avait quelque chose de transcendant. J'essayais de le faire le plus lentement possible. Et voilà, après, clairement, je suis parti dormir et voilà. Après, je me suis remis dans un mood un peu plus normal en gardant des habitudes d'écriture, de méditation, de bougie, de nature, mais sans être dans ce mood-là. Voilà, voilà, les amis, bah, on touche à la fin de la vidéo. Du coup, clairement, un mode moine psychédélique avec du recul, je pense, vaut mieux le voir différemment, pas micro-doser et triper. Du coup, peut-être un mode moine qui serait full microdose dose ou juste un mode moine où je tripe peut-être à la fin du mode moine, et la mode moine serait la préparation du trip, ou un mode moine qui serait, euh, qui serait comme le mode moine que je, je fais actuellement, qui serait à la suite d'un trip, un trip qui, est, qui aurait bien changé, qui aurait bouleversé la manière de voir, qui aurait eu envie de s'extirper de certains schémas. Du coup, voilà, voilà, voilà, très clairement, ce n'est pas une incitation. Je vous partage mon expérience, mon témoignage, pour que vous ayez des idées, voilà voilà les amis du coup je vous conseille de vous abonner et d'activer la cloche si le contenu que je fais vous intéresse comme ça vous ratez rien et voilà voilà, si vous voulez m'aider n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à mettre un commentaire, ça permet à la vidéo de toucher plus de personnes et je vous laisse ici sur le côté, là, ma vidéo sur le San Pedro, le Huachuma, du coup, le cactus psychédélique, pour que vous ayez un peu une idée sur c'est quoi exactement, parce que c'est pas très connu. Et ici, je vous laisse un truc sur euh, le micro-dosing que j'ai fait aux champignons, un truc dans, dans, dans un setting beaucoup plus classique. Hasta la vista les sahab.